Les modalités de gouvernance le est un droit inné que nul n'a le droit de violer parce qu'il est source d'affection de bonheur, de liberté d'action, de liberté d'expression. Je crois que le chez soi commence dans le foyer. Il s'étend à la cour. Non, il s'étend à la cour, à l'environnement, à la région, au pays organisé. Euh, on trouvait ça super intéressant d'abord d'être dans ce lieu-ci, à Ouida, qui est un lieu qui a, qui a beaucoup souffert. C'est un lieu qui a permis l'enrichissement de beaucoup, c'est devenu un royaume important, mais c'est un lieu où, il a, on en a parlé, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont parties ici à l'état d'esclaves. Parce que tu peux venir ici, juste voir les palmiers et dire « Ah, c'est beau », mais si tu restes dans cette vision-là, tu ne vois pas l'importance des monuments qui sont là. La porte du non-retour, la route qu'on a faite tantôt en mobilette, et la, le chemin du non-retour. Mais tout ça, c'est des éléments qui nous échappent. Si tu n'as pas conscience euh, vraiment de, de l'importance des lieux, l'importance symbolique des lieux. a aboli l'esclavage autour de 1840. C'était interdit avec la Révolution française, hein, c'est la libération de, de l'homme. On se libère d'un monarque, d'un tyran, et on se libère de l'esclavage. Napoléon, il a réintroduit l'esclavage au niveau légal. Les Anglais l'ont interdit. Les Anglais, ce qu'ils faisaient, c'est que tous les bateaux qui croisaient, les Espagnols, les Français, les Américains, s'il y avait des esclaves dedans, ils libéraient les esclaves. Parce qu'eux autres, ils jugeaient que c'était interdit. Donc il y a eu de la pression des Européens. Les Américains ont cessé l'esclavage. Les Français ont arrêté l'esclavage. Petit à petit, comme ça, quand arrêtes ben, tu arrêtes d'avoir l'esclavage, tu ne peux plus produire d'esclaves. Dans l'intérieur, des, des, des, la plupart des, des pays africains en ce moment-là, c'était le résultat de royaume. Il y, avait la, il y avait toujours la rivalité, les guerres. Et pour euh, qu'un royaume se préserve, se prémunisse pour la paix contre l'autre royaume, ils ont besoin des armes. Alors les européens ont découvert ça, ils avaient besoin, ils fournissaient. La même chose se continue aujourd'hui, Quand on voyez des pays qui ont beaucoup de richesses naturelles et de mini. On crée, en comme on le dit là, il y a une, une expression qui dit « diviser pour régner ». Donc on arme les gens, ils se battent entre eux et en profitent pour prendre les richesses. On a été exploité, parce qu'on avait vidé en fait l'Afrique de sa force vitale. Ce des hommes qui sont en forme qui n'appartenait pas au, au royaume qui était pris. C'était un échange, une euh, petite chose contre un homme. Pourquoi c'est pas, pas, pas l'Afrique sur l'Europe parce que l'Europe s'est développé sa technologie beaucoup plus rapidement. Une technologie super efficace, beaucoup, beaucoup basée sur la technique. Ça, et des idéologies aussi, euh, des idéologies performantes au niveau d'organisation du travail et de production de la richesse l'industrialisation, par exemple. On a pu développer l'industrialisation, notamment à cause des esclaves. Mais avant ça, on avait des meilleures techniques de navigation. Les Européens, ils vivent sur bord de l'eau. Ils ont développé des techniques pour avoir des bateaux dès le Moyen Âge, qui étaient quand même assez performants pour traverser euh, la mer du Nord. Puis les Européens se sont inspirés des Arabes. Ils, ont, ils sont allés chercher des bonnes idées un peu partout. Ils les ont mis ensemble, puis ils ont eu des bateaux assez performants, avec la sensation et la, la, la pensée qu'on a le vrai Dieu. Donc, on est légitimement moral. La technique, il faut qu'elle soit appuyée sur des idées. Et c'est un peu le drame de notre société, c'est que là, on est super bon en technique. Hein? Regardez au collège, là, comment vous êtes bon avec vos iPads. Mais si tu es juste bon avec l'iPad, mais que tu n'es pas capable d'émettre une idée ou d'organiser ta pensée, ton iPad ne sert à rien. Si tu es juste bon pour chatter, puis envoyer des affaires textos, puis ça te coupe du monde, on s'en va dans un mur. Pour être en fait comme comme, comme oui. libre, il faut être libre moralement, mentalement et physiquement. C'est-à-dire, aussi économiquement. Quand tu n'as pas l'économie financière, tu n'es pas libre. Et c'est ça, et la plupart des cas des pays africains. Quand l'Afrique aura la possibilité, la liberté de se diriger elle-même, de faire les choses comme elle veut, là, on sera dans la, la dynamique de la liberté. Il y a beaucoup de cadres techniques, ingénieurs à, à l'extérieur du Bénin. Et quand ça apporte au Bénin, rien. Je, veux, je, veux, je, veux, je, veux, je veux. Pourquoi les gens qui sont les docteurs, les sociétés, les sociétés, parce qu'il n'a pas l'équipement, l'infrastructure qu'il le faut pour faire son travail comme il le faut. Il n'y a pas ça. C'est ça, on manque de ça. Et si au Canada, on vit tous les êtres humains, c'est qu'il n'y a plus rien. C'est l'homme d'abord qui est la, est la première richesse, le, la première, le premier capital de la richesse. Qui est responsable pour le futur de l'Afrique? Est-ce que c'est est, est à comment c'est les, les africains qui sont responsables de la venue de l'Afrique parce que moi, dans ma culture, on dit si tu veux une maison il ne faut pas laisser un autre te construire ta maison Si lui te construit ta maison, tu ne connais pas la structure de la maison il va partir, tu ne seras pas à mesure de connaître, de gérer ta maison il faut que toi tu conduis, l'autre peut venir t'aider oui, c'est pourquoi je dis, on, on parle aujourd'hui de l'aide l'aide ne doit pas être pour les gens viennent, il faut construire construit sans vont et après qui va gérer la suite il faut dire que les gens, les africains soient responsables de leur avenir. Mais il n'y a pas aujourd'hui, les, les nations ne sont pas, on ne doit pas vivre d'autarcie. C'est-à-dire, on doit être ouvert et faire l'échange des cultures. Et il faudrait que aujourd'hui que les peuples s'unissent pour pouvoir trouver les solutions pour l'humanité. Si on ne fait pas ça, on va tous souffrir de ça. Descends, marche, descends. Angelique, mets-toi derrière François. Tout le monde, vous faites un gros câlin à François. Il y a un cycle nouveau de luttes internationales, c'est-à-dire qui ont lieu à peu près partout dans le monde et qui portent précisément autour de la question de la démocratie, mais des luttes qui reformulent la question de la démocratie en termes du commun.